il fait le sang. Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec ma popo. Salut. Et puis là on se prépare pour aller à Papara pour un petit tournage avec la télévision. Je vous emmène avec moi. Je vais faire un DUT en génie biologique, Génie biologique Ouais. Non, un, deux, troisième. Le grand, euh, le bien blanc, ou plus euh, là-bas. On you le grand Vous la cabane, je suis allé à la cabane, je suis la cabane, je suis allé à Voilà les amis, on a fini le tournage Ça s'est super bien passé avec le brother Juste là, il a super bien parlé C'est bien Tsuni, je suis fier de toi Et donc là, on a fini de manger également Et on va rentrer sur la ville Le temps de tout ranger D'ailleurs l'émission elle va passer ben, ce soir Mais du coup le vlog, euh, je vais le mettre après Bon, il y a Tsuni qui fait que de parler Vous faites quoi Bon attends, on nous le chien, je vous parle après. Tiens à droite. Tiens. Tiens. Excellent. Il y a. Il y je voulais vous remercier pour la photo qu'on a fait sous l'eau Sur Instagram vous avez carrément éclaté le nombre de likes Le nombre de commentaires c'est juste énorme Je crois qu'on a dépassé les 400 likes C'est juste 3 ou quoi sur mon Instagram tédijangté. Pour ça merci merci du fond du cœur, Merci pour tout votre soutien Ça me fait extrêmement plaisir Donc là on va partir en France De toute façon je vais continuer à partager mes aventures sur cette chaîne YouTube N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous Et d'activer la cloche aussi comme ça Vous serez au courant de quand je vais sortir les vidéos Je vous fais de gros bisous Et il me reste plus qu'à vous dire Maururu, Nana et à bientôt les amis. Ciao Perché à 600 mètres d'altitude, loin de toute présence humaine et de pollution. Ce paradis de 14 hectares appartient à cette petite famille. L'agriculture, une passion plus qu'un métier pour Roland qui a initié ses enfants. Ces champions d'arts martiaux en ont fait leur terrain de jeu depuis maintenant 4 ans, mettant alors de côté leur tenue de taekwondo pour vêtir celle de cultivateur. Aujourd'hui, seuls 3 hectares sont exploités en agrumes, principalement un savoir-faire transmis par le beau-père, toujours là, en cas de besoin. « Ça fait 4 ans qu'on qu a planté et enfin ça donne quoi. Et comme on, est, on a planté naturellement sans trop les booster, quoi, naturel. » Teddy et Tsung-Ling assistent leur père le week-end et les vacances. Une vie simple, où travail et courage sont les maîtres mots. Une ténacité récompensée. Teddy, l'aîné, est ingénieur en recherche et développement en énergie renouvelable. La cadette est titulaire d'un master en tourisme et hôtellerie. tsung Ling, lui, voudrait continuer à vivre entre ses agrumes. J'aime pas euh, rester en ville car... Euh... Je, pas, je préfère rester ici dans l'agriculture, être tout seul avec la nature et pouvoir euh, toucher la terre parce qu'en ville, c'est plutôt l'iPad que je touche, donc euh, j'aime pas. Les récoltes sont vendues aux hôtels de la place. Ce qui reste vient orner la table familiale. Mais pour en arriver là, le chemin a été long et douloureux. Dès que j'ai commencé à venir souvent, il y a eu des personnes qui ont bloqué l'accès. Et là, j'étais bloqué pendant presque deux, deux, deux ans et demi quoi, à peu près. Quoi. Et là, c'était dur pour moi parce que je me suis dit une, deux, presque deux kilomètres à pied euh, tous les jours et, et que je pouvais accéder en voiture. À... Après, euh, je me suis dit bon, allez, on, il faut faire quand même. Quoi. Après quelques heures d'efforts, le petit moment en famille se passe ici, au sommet de leur petite montagne, Tsumling profite de ces instants privilégiés. Il s'envole demain soir pour la métropole afin de se former en agronomie. J'essaie d'apprécier chaque minute, chaque seconde d'être en famille parce que je pense pendant que ma famille va me manquer cet endroit tout et rester euh, presque sept ans en France, je pense que ça va me faire très mal au cœur de les quitter. Sa vie, il ne la voit nulle part ailleurs. Son rêve, faire de ces dizaines d'hectares l'une des plus grandes exploitations agricoles biologiques du pays. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Yes, t'entends derrière ton écran. Appuie sur le bouton s'abonner. Et aussi je continue à faire les vidéos en France pour que vous suivez un peu toute cette aventure-là. Et ben voilà, sinon juste euh, merci beaucoup, merci à vous. Je vous fais de gros gros gros bisous. Je voulais vous parler de ce spot-là. Donc ici il y a un terrain plat et là il y a une petite table avec cette magnifique vue. On en parle de cette vue, ouais, juste magnifique. C'est vrai que sur mes réseaux sociaux, enfin plutôt sur mes stories Instagram et Snapchat Je vous parle beaucoup d'un endroit paradisiaque en haut de la montagne de Papara Mais jamais je vous ai fait vraiment un vlog dessus Voilà c'est un petit aperçu de ce que c'est cette montagne là Et je trouve que ce coin là c'est juste un endroit c'est carrément reposant un grand bol d'air frais que tu prends L'air elle est pure et il n'y a pas beaucoup de bruit C'est plutôt un coin sympathique je trouve Bon les amis regardez ça, je sais pas si vous connaissez ce fruit là C'est du cavana, c'est ça ouais. C'est du Kava Ouais Ouais, donc du coup là l'objectif c'est d'aller cueillir, sachant qu'il y a une pente à 3500 degrés. Yeah. <rire> bon, je vais sonner. Sautez-moi, bonne chance, je vais aller. Wouhou Coco Coco Coco Wouhou 3500 degrés. Ça c'est du Kavana. OK. Alors, bienvenue à la résidence des Que Tout d'abord, ici, nous avons une magnifique table. Waouh Ah le plus important, c'est le coco. Regarde, fait joli. Mmh. C'est tout propre. Et voilà, c'était euh, mon petit room tour euh, de derrière les fagots. Yorana les amis, yorana, yorana. J'espère que vous allez bien. Oula, cette introduction, c'est à revoir. <rire> I'm <laughs>